Et nous avons le plaisir de retrouver Jérôme Blanc pour cette chronique Trust Team cette semaine. Euh, Jérôme, vous voulez nous parler aujourd'hui de Daimler Oui, bonjour Otenier. Effectivement, on voudrait vous parler aujourd'hui de Daimler, euh, société qui détient euh, une de nombreuses marques à l'intérieur de, de cette holding. C'est des marques assez connues du grand public comme euh, Mercedes, euh, Smart euh, ou des marques de camions comme Fuso. Oui. Euh, société aujourd'hui qui émerge dans la satisfaction client avec des notes d'excellente qualité. Et oui. Et oui, vous dites que ce n'est pas le numéro 1, ce n'est pas le leader dans, dans le secteur, c'est le numéro 2, mais par contre il a un retournement positif grâce à sa stratégie client. Exactement, le numéro 1 contesté maintenant depuis quelques années est BMW hein, avec des, des très bons taux de satisfaction client aujourd'hui se euh, paye cher et euh, nous dans un souci de valorisation euh, nous regardons euh, des sociétés qui sont en retournement euh, qui améliorent leur stratégie euh, client et c'est clairement le cas aujourd'hui de, de, de Daimler euh, qui améliore euh, son, son service client aujourd'hui Daimler a une stratégie pour euh, vraiment mieux connaître ses clients répondre à ses attentes et dans ce cadre là ils ont lancé euh, deux cette connaissance client. La première est destinée aux salariés. Cette patente s'appelle Case et permet en fait aux salariés vraiment d'avoir une connaissance client d'extrême qualité, d'avoir les meilleurs euh, principes et pratiques autour, autour du client. Ce qui permet lorsque vous rendez en concession, lorsque vous appelez votre concessionnaire Daimler, bah, d'avoir un, un service extrêmement bonne qualité. Puis la deuxième plateforme qu'ils ont lancée, c'est une plateforme qui s'appelle Mercedes Me. C'est un portail, c'est un portail Internet sur lequel vous allez vous enregistrer vous en tant que client et vous allez pouvoir cette capacité euh, bah, d'interagir dans le monde de Daimler et de d'avoir accès à l'actualité de votre véhicule, à l'actualité du monde de Daimler, de pouvoir commander des accessoires pour votre pour votre véhicule, mais également des services de conciergerie, des services euh, de mobilité, notamment de la location de véhicules, de l'accès à, à des taxis. Ils ont créé une, une, une marque qui vient concurrencer euh, clairement, euh, clairement euh, Uber euh, dans, dans cette activité, euh, dans cette activité-là. Donc voilà, aujourd'hui, euh, un retournement de stratégie de la part de la part de pour s'orienter vraiment encore plus près des, des clients et de répondre à leurs attentes. Très bien. Et en matière euh, en, en, sur les chiffres financiers, est -ce que, quels sont les résultats? sur cette année, en tout cas début de cette année 2017. Là, c'était des résultats plutôt de bonne qualité. Euh, on voit très bien qu'il y a un lien de cause à effet entre satisfaction client et résultats financiers de l'entreprise. Euh, la colonne vertébrale qui a été créée au sein de la direction de, de Daimler, aujourd'hui le board euh, a vraiment mis les efforts nécessaires pour euh, remonter les informations du client avec euh, trois euh, personnes aujourd'hui qui sont dédiées euh, au sein des hautes instances de Daimler euh, pour dont deux personnes, de jeunes femmes qui ont été nommées euh, au board, euh, ben, ça se traduit dans les chiffres avec aujourd'hui euh, une marge opérationnelle qui est de, de, très, très, bonne, de très très bonne qualité, euh, qui euh, aujourd'hui permet d'avoir une hausse de 31% de son élite euh, depuis, euh, depuis l'année dernière. Et puis euh, un, un cours de bourse qui, depuis le début de l'année, euh, ben, euh, progresse significativement, ce qui explique en fait qu'être euh, plus proche de ses clients permet d'augmenter son résultat, son résultat opérationnel. Merci beaucoup Jérôme.